Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, dégustation numéro 29, une variété que j'ai eu la chance d'essayer, c'est mon dernier joint, ça a été un cadeau de mon abonné et ami Yannick, le Tyson A.K.A. Mike Tyson, le joint je l'ai déjà roulé, euh, il m'avait donné une espèce de grosse cocotte, j'ai les au complets puis j'ai roulé le plus de joints que je pouvais avec. J'ai été capable de faire trois joints. J'en ai déjà fumé deux, donc je peux vous le décrire euh, tout de suite. Il me reste un joint ici. Le Tyson que j'ai entre les mains, les boys. Le Mike Tyson que Yannick m'a donné. Regardez, là. C'est écrit sur le collant, là. 4A+. Écoutez bien, là. C'est le troisième meilleur cannabis que j'ai jamais fumé de toute ma vie. Il euh, y a une coche en haut, le Dove Boy Pink. Do Boy Pink, Do Boy Pink. Euh, après le GG4, le Gorilla Glue numéro 4. Il est tellement bon, là. goût de diesel. Écoutez, je vais vous lire la description euh, de Leafly. Euh, nommé d'après l'ancien champion... Uh, incontesté des poids lourds, Mike Tyson. Cette variété est sûre de vous assommer. Avec un arôme piquant de diesel, le fameux mot gazi qu'on dit tout le temps là, en anglais, Tyson offre un punch d'effet indica. Bien, ça, j'aurais peut-être pas dû vous le dire, là, mais... Hein, parce qu'on en a parlé un peu, là, Indica, c'était vraiment la, la plante elle-même, comment qu'elle pousse. Donc, euh, le Tyson, c'est connu pour détendre complètement le corps, tout en atténuant la douleur, le stress, l'insomnie et la perte d'appétit. Donc, là, les fameux tripes de bouffe, hein, quand on fume un joint, des fois, là, on a le goût de manger, grignoter, manger des, des fois un petit peu trop des cochonneries. Euh... Ben, le Tyson, ici, euh, a.k.a. Mike Tyson, ben, ça donne le goût de manger. Cette variété n'est pas destinée aux nouveaux utilisateurs. Wow! Et ne doit être consommée que par les connaisseurs. C'est Leafly qui le dit, c'est pas moi. Euh, ça, je pense qu'ils écrivent ça pour qu'on puisse. pour que les connaisseurs en aillent pour eux autres, pour ne pas en manquer. Mais je le vraiment remercier Yannick. C'est lui, Yannick, là, qui nous envoie là, les vidéos avec lui. Euh, puis le t-shirt euh, sur les plages, là, en public de Je veux vraiment te remercier de m'avoir envoyé ces petits vidéos-là. Et de me donner l'autorisation de pouvoir euh, les montrer euh, dans mes débuts de vidéo. Merci beaucoup, Yannick. C'est incroyable, ce cannabis-là. C'est mon dernier joint. Je vais le déguster. Allez voir mon Weed Indicoman, Command. J'ai mis une photo. Euh, la cocotte que j'ai eue, que Yannick m'a envoyée, est encore mieux que la description que j'ai lue sur, quelques, sur différents sites. Puis il m'a envoyé une feuille, je vais vous lire aussi la feuille. C'est un petit peu ce que les Free nous ont envoyé, un petit peu différent. Euh, la description de la cocotte, ben moi, est encore meilleure ce que j'ai vu. Il y avait, Je l'ai cassé, euh, la photo que j'ai mis sur euh, mon Instagram, c'est la cocotte brisée. J'ai montré l'intérieur. Il y a des petites taches de vert foncé, il y a des taches de mauve. Regardez les trichomes ce qui est blanc là, c'est les tricômes. C'est ça qui a de la, du goût là-dedans, dans les petites gouttes de blanc là. En tout cas, dans, le, dans les trichomes blancs, euh, c'est là qu'il y a des arômes. Merci Yannick. Troisième meilleur cannabis, meilleur de ma vie. J'ai été capable de fumer deux joints auparavant. C'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Euh, la feuille qui m'envoie ici, là, juste pour lire les, les phrases. Euh <rire> je ne sais pas si c'est toi qui a écrit ça. Nommé d je vais vous lire au complet parce que je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit ou tu l'as pris dans quelque part. Nommé, <rire> Nommé d'après l'ancien champion et contesté des poils lourds, Mike Tyson, Cette variété est sûre de vous assommer. Ça, c'est ce qu'il est écrit exactement là. Son goût est vif, piquant et chimique. OK, c'est toi qui a changé le mot chimique pour diesel. Exactement, exactement. Euh... Puis là, sûrement que tu as pris d'autres mots que je pas pris en note ici. Euh, elle vient d'une variété, d'une lignée de og couches, hein, ça goûte vraiment le OG-couch. Euh, 70% indica, ça tourne toujours entre 20 et 21% de THC. Et puis là, c'est ça ici, écoutez ça. Les pépites, hein, les cocottes, sont vert limes, bosselées, grandes et ont des poils orange vifs, et de nombreux cristaux laiteux dorés. Les fameux trichomes. les fameux trichomes. Salut Elgro, euh, merci. Salut euh, Yannick, mais la description est bonne, mais c'est encore mieux la cocotte. Allez voir ça sur mon Instagram. Il y a du vert foncé, là, euh, du vert pâle, des poils orange puis des du, un petit peu de mauve. C'est incroyable. Faut je le fume, faut que je le fume, c'est tellement bon. Depuis que je m'appelle Winman, je suis capable de fumer du cannabis comme ça. Euh, 3-4 jours en 2 mois. Euh, c'est pas évident de trouver du cannabis comme ça. C'est très dispendieux. Euh, c'est illégal, hein? on sait que c'est la SQDC au Québec. Donc euh, c'est vraiment des cadeaux que j'ai euh, de Yannick, de OG Puff. Euh, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je pense qu'on va euh, ouvrir ça ici ensemble. Euh, le facteur est passé, je me suis acheté encore des provisions. Euh, puis je pense que ça ici, ça serait un petit peu intéressant pour tout le monde d'ouvrir ça. Euh, la raison pourquoi je veux ouvrir ce paquet-là, juste à cause du poids de, du paquet. C'est excellent ce cannabis là, le Tyson AKA Mike Tyson, c'est incroyable. Ça ressemble au doo boy pink, Une sorte de, ah c'est mélangeant. là, c'est un genre de pink couche, Gorilla Blue. Je sais pas si, j'aime toutes ces sortes là, c'est tellement bon là, c'est tellement bon là. Euh, tu sais, si mettons, là, tu, tu connais pas ces variétés-là, puis tu veux savoir de quoi je parle, mais c'est un peu genre du Purps, du Pink Kush de San Rafael, puis du Hawaii Break de Riff, mélangé ensemble. Ben, c'est ça, c'est le weed parfait. Ok? T'as pas eu le temps d'écouter. Ok, recule pas la vidéo, recule pas la vidéo. Pink Kush de San Rafael, mélangé avec du Purps de Grell, qui est jamais disponible à l'SQDC. T'essaierais d'avoir du grill, toi, hein? essaieras d'en parler à Marc, hein, Marc, qui, qui essaie d'avoir du grill, man, que ce soit sur Internet, que ça soit en, en boutique, le Purps de grill, il n'est pas trouvable, il n'est pas trouvable. Marc n'est plus capable. Marc est en dépression à cause que plus de purps de grill, puis c'est jamais disponible. Que mélange le Purps avec le Pink couche de Sant Raphaël et puis le Hawaii Outbreak de Riff. Ben, t'as ça ici. Et, pensez pas, là, dans la machine à irradiation, là. Hein? Ça, ça a été, le sûrement, là. Euh, dans des pots de vite, le curing hein? <coughs> ça a sûrement été curé, curing, je ne sais plus comment dire ça l'étape après le séchage hein? ça c'est tellement important, si un jour je fais pousser, il faut vraiment que je m'informe au youtuber euh, Autoroute 420 euh, pour être vraiment sûr de bien faire le curing euh, je sais qu'il l'a expliqué dans sa vidéo euh, lui je pense qu'il a dit d'ouvrir le pot 15 minutes par jour en tout cas, je vais vraiment écouter ses conseils. Il y a de la, vraiment à connaître ça. Je pense qu'on est prêt. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Je sais pas pourquoi, mais oui, je sais. Oui, je sais, les boys. Oui, je sais. Puis, euh, j'ai mon couteau, mon cutter. On va ouvrir ça ici, hey, ça m'a vraiment coûté cher les boys là, euh, je remercie mes Patreons. Checkez ça les boys, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, une nouveauté les boys, je crois. Ils capable d'acheter ça sur le site internet de la SQDC. Il a fallu que je paye 5,75$ pour les frais de livraison. C'est pour ça que j'achète pas juste un contenant. Euh, parce que si tu achètes 1, 3,5$ ou 6 fois 3,5$, tu payes seulement une fois le 5$. Hey, je ne peux pas laisser ça fumer de même, brûler de même. C'est toujours une fois 5$ plus taxe. 5,75$. Donc, tu es aussi bien d'en acheter euh, 5-6 pots pour que ton 5, 5, 15, il te revienne à 1$ du pot. Façon de penser, là, mais tu sais, euh, même si tu pas un gros fumeur, euh, si <coughs> tu vraiment pas un gros fumeur, achète-en juste un ou deux pots. Mais si tu un fumeur moindrement, si tu capable de le fumer en 3 mois, tu as des 6 pots. Moi, j'économise sur 175 et je m'achète une coupe. Ok, les boys. Je sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans. Ok. Êtes-vous prêts? Ah, oh, man, j'ai mon joint à rouler, à fumer. Je vais ouvrir le site euh, de la SQDC pour euh, être prêt parce que je n'étais pas supposé de l'ouvrir, ce paquet-là. La vidéo elle a changé de direction. J'ai acheté les nouveaux produits et puis euh, la raison pourquoi j'ai euh, su que c'était pas dans ce paquet-là, je vais vous montrer ça tranquillement. J'étais excité plus que vous autres, vous savez même pas comment. Ah, oh, vous avez vu la couleur, hein? J'ai acheté le boba de la compagnie Top Leaf. Et puis les contenants, je pense, sont en, soit en céramique ou en vitre. Je pense qu'ils sont en céramique aussi. Pareil comme Houseplant sont lourds, mon ami. Oh, ils sont lourds. Ils sont beaucoup plus lourds que autres. Pourtant, c'est pas à cause du 3,5 grammes qu'à l'intérieur, là. Après moi, là, c'est pas le même produit. Non, non. Ça, c'est un genre de céramique. Puis ça, on dirait que c'est de la vitre. C'est très lourd. Très lourd. Fait que si j'ai le boba de Top Leaf. Merci Yannick, Merci Yannick. Merci Yannick pour le Tyson. Un goût de diesel. Sucré. C'est écrit terreux ici, mais. Je le détecte pas du tout, du tout le terreux. Acre. Est-ce que ça veut dire quoi? Acre? Un goût acre, je sais pas. Euh, Skunky, j'imagine, j'imagine. Euh, moi, c'est vraiment le diesel. Euh, avec, moi je fous juste le diesel là-dedans, man. J'aime trop ça. J'aime trop ça. J'aime tellement ça, ce cannabis-là, le gros là. Euh, je l'ai tiré. ça, c'est-tu tiré ça pour à peu près? Euh, Yannick m'écrit sur Instagram, Hey man, euh, tu le fais-tu ou tu le fais pas le vidéo? Parce que là, je vais perdre des terpènes. Je comprends, je comprends. Mais je savais tellement à quoi m'attendre vu que j'avais fumé les deux joints auparavant puis je je savais que c'était mon troisième cannabis. Au Mo à mon man, à avis. Euh, si un jour, quand ça va être légal, euh, ou que quelqu'un qui donne un cadeau, puis c'est du Tyson. Encore une fois, si c'est du cannabis à 100$, là, euh, ça sera pas la bonne affaire, man. Ça va pas avoir été poussé de la bonne façon. Si tu es capable d'avoir du Tyson à 100$, ce n'est pas normal, parce que euh, du Tyson, s'il est poussé de la bonne façon. Mais le gars, il va être capable d'avoir au moins 200$, tu comprends-tu? Pourquoi qu'il vendrait 100$ s'il peut te le vendre 200$ à quelqu'un d'autre? Si tu as du Tyson de qualité, goûte à ça. OK, de le Boba de Top Leaf, une nouvelle compagnie. Ici, là, euh, encore là de Top Leaf, ça s'appelle le Grassland Sativa. Produit mélangé, euh... Puis là, c'est pour ça que j'ai été sur le site de la SQDC, juste pour être sûr que Grassland... Hop, attendez, ma souris va trop vite. Que Grassland, je pense c'est un autre produit de Top Leaf. Bon, c'est moins évident que je pensais. C'est pas évident. On va y aller tranquillement. Et écoutez, j'ai le fameux produit aux fraises. Danse de fraises. Euh, de la compagnie... Sondial. Donc, je pense ici là, que Grassland, ça siva, va, ça appartient à Sondial. Et puis, je pense aussi que Top Leaf, est-ce que Top Leaf appartient à Sondial? Je pense que c'est ça, là. C'est Sondial. On va arriver ici. Exactement. Exactement, c'est Sondial euh, grower, Sundial Grower, qui ont sorti vraiment leur haut de gamme avec Top Leaf, leur bas de gamme ou euh, bas de gamme régulière, si vous voulez, avec Sundial et euh, leur bas de gamme avec leurs produits mélangés, que ça ne sera jamais la même chose, là, aux 6 mois, hein, avec Grassland. Donc, je me suis procuré le Grassland Sativa, le Grassland Indica. Je l'ai dit même, je suis parti en peur. Danse aux fraises. Là, Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur Instagram qui m'ont demandé en privé « T'as-tu acheté le produit aux fraises? »« T'as-tu acheté le produit aux fraises? » Et les boys, pour ceux qui sont pas au courant, le couche rosé. Pink couche de Top Leaf, les boys. Là-dedans, il y a du Pink Kush, compétition, compétiteur à Pink Kush de San Rafael, Pink couche de Grill et qui s'en vient bientôt au mois de mai, je pense, je pense que c'est au mois de mai, le futur Pink Cush. de Broken Coast. Donc ici, le Couche rosée de Top Leaf. Il y a du pinkush là-dedans. Euh, 41 et 60 sous. Plus cher que Grell, Plus cher que San Rafael. Donc, ils sont en train de dire que c'est le meilleur couche de la SQDC. Euh, on a hâte de voir ronde. On a hâte de l'humidité. On a hâte de voir les trichomes, On a hâte de voir la forme de la cocotte. On a hâte de voir si c'est appétissant. On a hâte de voir, est-ce que le cannabis va durer 2 heures, 3 heures, quand on fait un jeu régulier? Là, combien de temps qu'il dure? Il dure-tu 2 heures ou 3 heures? Écoutez, toutes ces questions vont être répondues très bientôt. Je peux pas attendre avec ce couche euh, rosé hein, de Top Leaf. Le haut de gamme, 41,60$ canadien pour un 3,5$. Euh, là, Je pense qu'on s'en vient là, pour le troisième produit le plus dispendieux de la SQDC. On va faire ici là, sur la SQDC, euh, en ordre décroissant. Ça va bien, ça va bien. Produit cannabis séché. Décroissant. <coughs> Donc, oh, c'est sûr que là, ils ont mis les 128 grammes. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici présentement. On a dit décroissant. Bon, là, il y a un problème. Encore le site de la SQDC. Toujours des erreurs. Euh, on voit là, les produits TWD, hein, les produits mélangés de canopies, qui sont là, qui n'ont qui pas compris c'était quoi le décroissant, eux autres. Là. Le TWD, je sais pas s'ils ont payé le gars des vues ou qui ont payé la SQDC pour se crisser en haut, entre les produits à 128 à 128 grammes. Entre les produits à 28 grammes et les produits, là, euh, la Strada Edison Reserve à 81 oh, et 60, les fameux 7 grammes. Les TWD, ils n'ont rien compris de décroissant, Donc, finalement, on arrive au produit Broken Coast, là, qui, hein, c'est des 3,5 grammes. Euh, là, c'est ça, on veut savoir, là, le produit ici, là, euh, Top Leaf, Kush, Boba, Kush. non, non, non, non, pas Boba Kush, Kush rosé couche rosée couche rosée et puis là ici il y a là Boba ces deux produits là, là sont 41,60$ d'une nouvelle compagnie qui vient d'arriver à la SQDC. Sundial Grower et puis là eux autres ils se disent on est les meilleurs puis une couche on est plus cher si t'es plus cher t'es meilleur donc on a Broken Coast qui sont les plus dispendieux j'ai rien à dire contre eux autres ils se mettent plus cher parce que, regarde bien, ils, ils sont les meilleurs, man. Après ça, on a les Houseplant, hein, avec notre fameux là, acteur de Pineapple Express. Les Houseplant à 43,90$. Ils sont, ok, j'ai essayé deux produits. Euh, un qui était de qualité, l'autre pas vraiment, hein, euh, pas vraiment, hein, pas du tout, même finalement. Euh, donc, un qui était de qualité, l'autre non. Mais même s'il était de qualité, j'aimais pas du tout l'arôme. Hein? Euh, on sait que Houseplant vient de Canopy. Canopy avec Winman, ça ne fonctionne pas. Vous le savez très bien. Donc, après Houseplant, qui est la deuxième compagnie la plus. la marque, la marque la plus dispendieuse, on a Top Leaf. On a Top Leaf euh, à 41,60$. Et puis, après ça, on tombe à 39, 37,5 pour Grill. Présentement, il y a le Headband sur Internet. Si vous voulez, vous curer le Headband. Vous allez découvrir la qualité euh, Grill. Donc, vraiment, troisième produit euh, très, très, très, très dispendieux. Donc, euh, je suis vraiment curieux d'essayer ça. Vraiment, vraiment curieux. J'espère que vous allez être des nôtres euh, pour cette vidéo review de Top Leaf couche rosée je suis vraiment euh, excité euh, je ne penserais pas que ça batte le Tyson Joyeux 420 euh, je pense pas être capable de faire un live malheureusement euh, je suis vraiment désolé, euh, la seule affaire qui va peut-être arriver, c'est que je vais pouvoir chatter avec vous là, dans une vidéo que je vais mettre en ligne. Euh, je ne pourrais pas faire de live, je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais que vous comprenez, donc on va continuer là-dessus. Tyson, merci à Yannick. Donc vraiment, là, soyez les nôtres, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits à essayer. Et puis, euh, un produit qui s'en vient là, une des prochaines vidéos, ça va être le produit mélangé d'Aurora, qu'on appelle le Daily Special. Et puis euh, ici, j'ai le Indica Daily Special. Et puis on m'a dit qu'ici, ça serait du LA Confidential d'Aurora qui est là-dedans. Euh, puis je pense que je l'ai quand même bien aimé, le LA Confidential. <rire> un produit que j'ai essayé depuis très très très longtemps au début de la légalisation. Donc, euh, je pense que la batch qu'il y a là-dedans, c'est du Daily Special. Excusez-moi, c'est du LA Confidential. On sait que j'avais essayé le Sativa. On avait découvert, hein, je pense que c'était le OG Melon qui était dans la, la production de cette euh, de, de, de celui que j'avais pogné, finalement. Euh, moi, je n'aimais pas le O.J. Melon Il y en a qui aiment le, le O.J. Melon de Aurora. Moi, pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup les variétés de Aurora. Et puis, le O.J. Melon c'est un des pratiquement des seuls que j'aimais pas, avec le Banana Split, euh... Un petit salut à Tristan là, qui aime beaucoup le Banana Split. Désolé mon chum, tous les goûts sont dans la nature. Mais le Daily Special, je considère ça vraiment euh, un spécial, comme le nom l'indique, Daily Special. Hein? Euh, C'est quand même un rabais, puis il y a quand même un bon, un bon, une bonne qualité euh, pour ce qui se retrouve à l'intérieur du Daily Special. Donc, checkez ça, là, ça va sûrement être ma prochaine vidéo. Là, le Daily Special, un produit... Euh, de la SQDC. Euh, un produit mélangé d'Aurora Pas tout de suite, pas tout de suite. On va ouvrir ça pour la prochaine vidéo sûrement. Mais euh... hey, écoutez, je suis excité. On connaît pas Top Leaf! On ne connaît pas euh, Médial, Sundial, hein? Sun pour le soleil, Sundial euh, Grower, Grower c'est pousseur. Hein? Donc euh, vraiment une nouvelle compagnie, euh, je ne sais pas c'est quoi leur contrat. Hein? On sait que Canopy, Exo je pense que c'était des contrats de 3 ans. Donc euh, ça c'est des, des affaires qu'on ne sait pas, là. je sais pas si c'est euh, public, si on peut savoir un peu euh, qu'est-ce qu'il y en est avec ces contrats-là. Est-ce qu'ils ont beaucoup de place sur les tablettes? Est-ce que Top Leaf, euh, leur haut de gamme, vont, vont avoir euh, 3, 4 autres produits? Puisqu'il y en a seulement 2. J'ai vraiment été capable de me produire procurer les deux produits Top Leaf euh, disponibles. Vraiment, vraiment. Euh, là, je suis vraiment bien à cause du Tyson. Je ne veux pas fumer le Pink Kush. Euh, ça veut vraiment mélanger le, le, le buzz. J'aime vraiment, vraiment le, le buzz du Tyson, le goût, tout ça. Donc, je vais te laisser là-dessus. Et puis, euh, tu sais qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Et puis, euh, bon 420, les boys. Fumez-en un à ma santé. Et puis, euh, soyez prudents. Hein? C'est toujours là, euh, la situation là, euh, à l'extérieur. Hein? Vous savez très bien. Avec là, cette maladie, la situations euh, internationales. Donc, euh, donne un pouce à la vidéo, comme d'habitude, et puis euh, va-t'en sur mon Instagram là, pour voir euh, ce qu'il y en a du Mike Tyson. Et puis, euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!